La chaîne Magique Pascal vous souhaite une très bonne année 2023. Vous qui avez été fidèle pendant l'année 2022, vous avez eu la chance de pouvoir apprécier ces moments forts en vidéo, remplis de bonne humeur et d'humour. Le partage de, de la passion sur le thème de la magie est le prolongement irrévocable d'un apprentissage assidu et perpétuel depuis de longues années. On ne n'est pas artiste, mais on le devient. Et n'oubliez pas, vos seules limites, c'est vous. Cependant, sans vous, Rien n'aurait pu exister, car la flamme essentielle de tout art, c'est la vision que vous portez et ressentez. Brigitte et moi-même, vous remercions du fond de cœur pour votre fidélité si importante à nos yeux. Merci de nous faire confiance, car chaque personne est différente et dans la vie, chacun apporte une pierre à la construction. Sur ces belles paroles qui me sont personnelles, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour une année pleine de magie. Magicalement, Pascal.